Inlead est une plateforme de marketing digital local dédiée au réseau d'enseignes. Son président, Philippe Juredieu, était avec nous. Il répond aux questions de Jean-Marc Sylvestre. Ses enjeux, ses priorités, tout de suite, place à l'interview. Euh, Philippe, bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu sur ce plateau. Avec plaisir. Euh, vous étiez venu juste après le premier confinement. Exactement. Ouais. Et j'avais compris, je crois, euh, que votre activité consistait à offrir à des commerçants qui étaient fermés pour cause de confinement. Euh, la possibilité de travailler par, par digital et de s'ouvrir un site internet et de faire du et de, et de faire de la vente d'éviter finalement la catastrophe pour eux. Ça a dû recommencer pour le deuxième confinement, j'imagine. Effectivement, on revit un peu la même histoire. Hein. C est, c est donc c'est vous différent. qui leur offrez l'environnement le, le, offre, digital. On leur offre pas non, la, le, que le, que vous le leur système le de diffusion, évidemment, et, et évidemment, on a un modèle économique derrière. Euh, on se positionne, nous, plutôt sur les axes de communication, c'est-à-dire qu'en euh, on, on, on, règle générale, on travaille avec les réseaux d'enseignes, c'est-à-dire avec la, la tête de réseau, hein, oui. la, la maison mère, qui va nous mandater pour qu'on puisse mettre à disposition des points de vente, des outils de communication. Euh, donc on va permettre aux points de vente de pouvoir communiquer sur Google, sur Facebook, sur Waze, euh, de pouvoir mettre à jour ses horaires, euh, ses informations, de gérer ses avis clients sur Google. On ne va pas jusqu'à la mise à disposition de l'outil euh, de commercialisation, par exemple, du click and collect ou du site e-commerce. Mm. Donc là, il faut déjà que l'ancienne vous, soit vous, équipée. Vous, vous, ne créez faire. Pas, vous ne créez pas le, le site e-commerce. Vous ne le les emmenez pas sur une marketplace existante non, comme Amazon. Non, ça, il faut que le, la tête de réseau ait déjà engagé, évidemment, ait déjà mm. engagé ce processus-là. Mais si elle l'a fait, vous pouvez Et, les accompagner. Exactement. Si elle l'a fait, on va les accompagner. On va faire en sorte de mettre à disposition des outils de communication au point de vente en local pour qu'il puisse valoriser son point de vente, ses offres, ses produits et qu'il puisse accentuer la communication et sa visibilité sur sa zone de chalandise. Est-ce que de ce que vous savez, ça a permis à un certain nombre de commerçants de se sauver finalement, de survivre Alors, Parce de... que quand on leur dit oui. ça, les commerçants qui, qui ont beaucoup pleuré... Hein, à juste ce titre, ouais. parce que leur colère était légitime. La situation est compliquée. Euh, mais quand on leur dit, oui, mais vous aviez le, vous aviez le digital, vous aviez le e-commerce... E et... ah, oui, mais le, le pivot est long à prendre. Ouais. Euh, en l'occurrence, quand vous vous retrouvez au mois de mars avec une situation de fermeture administrative, euh, le temps de basculer sur des nouveaux outils, euh, se fait pas un claquement de doigts. Il y a des problématiques de logistique, souvent, euh, qui sont peu prises en compte, euh, qui sont extrêmement importantes pour pouvoir fournir la bonne information, le bon prix au client quand vous communiquez. Donc il faut que l'ensemble de ces éléments-là soit déjà structuré, organisé au sein du réseau et du point de vente pour que ça puisse mmh. fonctionner et une fois que vous avez ces éléments là derrière il faut le faire savoir donc il faut mettre en place les outils euh, de communication mmh. pour pouvoir communiquer auprès de ses prospects ses clients euh, animer euh, sa zone de chalandise bah, pour être vu euh, et, et attiré euh, bah, soit en click and collect euh, soit en prise de rendez vous parce que euh, alors c'est là où c'est assez impressionnant c'est que les commerçants sont très innovants dans la capacité à pouvoir rebondir euh, et à faire face à des situations qui sont euh, bah, qui sont complexes hein. donc évidemment tous les retailers purs c'est à dire les vendeurs de produits, c'est complexe en dehors du click and collect, euh, mais pour toutes les autres entités euh, qui fonctionnent autour du service, de l'accompagnement, la prise de rendez-vous, les échanges par téléphone, euh, les déplacements one to one permettent aujourd'hui, je trouve, en tout cas sur ce deuxième confinement, de, de répondre beaucoup plus efficacement à la situation. On n'est pas dans une fermeture complète, on ne revit pas du tout ouais. le premier confinement, ouais. Hein, ouais. très clairement. Et, hein. et puis il y, y a eu une pédagogie, y a eu une prise et y a, de conscience. Pédagogie, on n'a on a pas l'effet de sidération qu'on a pu avoir sur le premier confinement, c'est-à-dire que les gens ont, ont quand même très fortement anticipé les choses, mmh. euh, ont mis en place des process qui font qu'ils ne sont pas complètement mmh. fermés, qu'ils arrivent quand même à, à gérer une partie de l'activité. Ouais. Vous, vous en avez profité Alors, On en a <rire> profité. Il euh, y a du plus, il y a du moins. Globalement, on en tire mmh. quand même beaucoup d'avantages. Euh, ouais. on, on avait senti depuis 4-5 ans euh, qu'il y avait un enjeu ouais, très que fort. Vous, vous avez inventé ce système bien avant euh, ouais. l'arrivée de la pandémie ouais, quand, ouais, quand même. Il hein. y a, a 4-5 ans, on avait senti qu'il fallait redonner la main au point de vente en local pour qu'ils puissent communiquer, adapter leur communication à leurs spécificités. Euh, donc tout ce travail-là, on l'avait déjà initié. Effectivement, on sent une accélération extrêmement forte. C'est-à-dire que les prises de décision sont beaucoup plus rapides qu'auparavant. se traduit par... Eh ben, on devrait faire cette année une croissance de 70%. Euh, bah, ne on n'est pas trop sur les toits. Parce que... bah, alors, on, est, on, est, on, on est dans on un, un secteur qui est... Qu est porteur, effectivement. l'année prochaine, pareil. Alors l'année prochaine, effectivement, on espère qu'une sortie de confinement même nous permette de continuer parce à, que à accélérer. Il n'y aura pas de mouvement, il n'y aura pas de retour en arrière. Non, bah, non, non. Le, le, le, on a eu quelques freins sur des secteurs d'activité particuliers autour du tourisme, autour des salles de sport, mmh. par exemple, évidemment de la restauration, mmh. euh, qui ont connu une année quand même complexe. Donc euh, sur ce type de secteur, on n'a pas pu avoir le développement escompté. Euh, mais euh, sur les autres secteurs d'activité, évidemment que c'est très Inlead, bon. en anglais, .fr, en français. Merci Jean-Marc. <rire> okay. Merci Philippe Jureudieu. Je le rappelle, vous êtes le président d'Inlead, une plateforme de marketing digital local dédiée au réseau d'enseignes.